Dédé, Dédé, Dédé, mais réveille-toi Quoi Qu'est-ce qu'il y a Oh, mais Dédé, t'inquiète. Oui, oh, va, je dormais. Bah, écoute, euh, moi, ça m'inquiétait. Toute la matinée, je t'ai cherché, mon Dédé. Là, faut pas t'inquiéter, tu sais, je suis grand. Ouais, enfin, t'es grand. Et dis, moi, je suis rincé à force, tiens. Je vais m'asseoir. T'as raison, tiens. Tu... Bah, toi, tu viens de dormir, ça devra aller. Ah, oh, oh là là c'est pas la forme, hein Hier, je me suis sentie seule, abandonnée. Je m'ennuyais Ouais, et donc, mon dédé Eh ben, en tournant à la cabane, j'ai pris un chemin que je ne connaissais pas. Genre celui-là, peut-être Mais tu sais, mon dédé, nos occupations prennent souvent le dessus et nous empêchent d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Ah uh -huh. Mais eh oui, hein, hein, et en plus, euh, l'ennui, c'est pas si négatif, tu sais Oh, tu as raison, hein Dans le silence, on peut réfléchir Oui On peut écouter Oui Et on peut même rêver Oui, mon dédé ah. Et hey, chut, chut Quoi, qu'est-ce qu'il y a chut, Écoute Écoute, est-ce que tu entends Un ah, quoi, coin, où Mais, eh, tais-toi Écoute, j'entends du bruit là. Et viens, allons voir ce qui se passe. T'es sûr de toi Ça a l'air de t'inquiéter, tu sais. Non, t'inquiète pas. Fais-moi confiance, Dédé. Chut, tiens, Ouh. tu sais, je connais cette forêt, hein Ah bah moi donc. Hein. Ouais, enfin, tu t'es perdu la dernière fois. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Bon, Allez, regarde par là, j'entends du bruit. Ah oui, t'as raison. Allons-y Viens, on y va, Dédé. Je crois que c'est par là. Oui. Non, c'est toi par là. Non, non, Dédé, non, je pense pas. Non, regarde, là. Ouais, bah alors, par là Non, non, plus aussi. Oh, arrête de me faire ça. Oh, oh. <rire> <rire> bon, oh, chut, fait, tu vas nous faire peur. Attends, mais alors, c'est où eh, Dédé Ah Oh, Dédé. Oh, purée, mais c'est pas vrai. On n'est pas doués tous les deux, hein. Ouais bah pourtant moi je suis né dans la forêt. Ouais, <rire> Je me demande comment t'as vécu jusqu'à aujourd'hui. Oh dis t'exagères, hein. tiens, par là Oui t'as raison, ici. Allez, Ouf, on va y arriver. Oui, c'est bon. Je crois qu'on est arrivé. Ah Mais voilà Regarde Je crois que nous avons trouvé Mais Typhon, qu'est-ce que tu fais là Ah oh, bah tiens, ce typhon, l'éléphant gourmand <rire> Notre typhon préféré Oh là là, mon typhon, ne t'inquiète pas, c'est Terry et Dédé, c'est tes amis Vite, vite, vite, vite, vite, allez, délivrons-le, Terry. alors Oui, oui, oui, tu as raison, euh, Dédé, allez, ne perdons pas de temps, allez, on y va Oh, oh là là, oh, qu'est-ce que c'est dur Ah bah ben oui, hein. mon typhon, dans quoi tu t'es empêtré Oh là là, enfin, oh, oh là là, mon pauvre typhon mais tu t'en vis des grandes aventures, toi, hein Dans quoi tu t'es mis, là Ah là là, heureusement Heureusement que nous étions là Oui, et heureusement que nous ne faisions pas de bruit Ah oui, ça c'est vrai, tu vois Eh bien, comme cela peut être important, des fois, d'entendre dans le silence... Allez, mon typhon, viens, allez, viens Oh, nous étions sur le point d'écouter une histoire de notre ami Jean-Jean. Vous connaissez l'histoire de Samuel Ah ah, l'histoire de Samuel Oui, c'est dans la Bible Oui, exactement Et Samuel, eh bien, il entend dans le silence Ah ah Qu'est-ce qu Ah, mais je crois que notre ami Jean-Jean va éclairer notre lanterne à ce sujet idée, Terry Et en plus, ça fait longtemps que nous n'avons pas entendu la voix de notre ami Jean-Jean. Oui, c'est vrai. Un hein, typhon, C'est vrai aussi, hein Ouais. Ah oui, c'est vrai que vous vous connaissez vraiment très bien. Et tu te rappelles de Jean-Jean Ah oui, je me rappelle aussi de son cousin Bigoudi, hein. On faisait des singeries ensemble. <rire> Alors toi, ça ne m'étonne pas. Allez, viens, allons-y et on va écouter cette belle histoire. Chut. Une nuit, alors qu'il dormait dans le temple, il entendit une voix. « Samuel Samuel !» Il se leva promptement, courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. « J'ai dû rêver, » pensa-t-il, et il se rendormit. Un peu plus tard, Samuel entendit de nouveau la voix qu'il appelait. « Samuel Samuel !» Pour la seconde fois, il sauta de son lit et alla vers Élie en disant « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Bien que Samuel ait appris beaucoup de choses au sujet de Dieu, il n'avait pas encore appris à reconnaître sa voix. Il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Obéissant, Samuel retourna se coucher. Il était pourtant sûr qu'on l'avait appelé. Au milieu de la nuit, la voix se fit entendre pour la troisième fois. « Samuel !» « Samuel !» Et de nouveau Samuel alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était Dieu qui appelait le jeune garçon. « Va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit à Élie et se remit au lit. Quelque temps plus tard, Dieu appela Samuel, comme les autres fois. « Parle, car ton serviteur écoute, répondit Samuel. » Et Dieu parla à Samuel. Samuel, tu es un petit enfant, mais aux yeux de Dieu tu es grand. Dieu te parlera sans aucun doute, tu répondras par le jeu des cartes. Enfin, nous voilà réunis. Pff, que d'aventures, hein, tous ensemble. <rire> C'était trop bien. Ouais, enfin, fait, t'as eu peur, toi. hein Ouais, la trouille. Oui, oui, on peut dire ça aussi. <rire> on est tous réunis. Chouette. Hein? C'est temps de savoir quand même que Dieu a utilisé un enfant et qu'il l'a appelé par son prénom. Eh, hey, oui. Et il connaît chacun d'entre nous. <rire> Et hey, il doit connaître ton frénom aussi! Ouais, Mais oui, il connaît Tiffon, il connaît Dédé, il connaît Terry, il vous connaît, il vous connaît tous, c'est chouette! Ouais, Et je voudrais juste terminer avec ce verset qui nous encourage à passer de bons moments avec Jésus. Ouais, <rire> c'est quoi? Attends, attends, attends, attends, car c'est lui qui nous y invite dans la Bible. Tu connais? Ah. La Bible, oui! Bon, mais ce passage, je sais pas. Alors, il nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est beau, hein Ah oui, tout à fait. Et, et le coffin Quoi, quoi Écoutez, écoutez. T'entends non. Vous entendez le silence <rire> wow, okay, il nous fait des blagues. Allez, au revoir tout le monde. une fois en Israël, un gentil garçon qui s'appelait Samuel, chaque jour dans Sans aucun doute, tu répondras par le jeu t'écoute.